Bonjour à tous, on est vendredi 29 mai, on termine le mois de mai euh, sur une note euh, positive au niveau de l'or et de l'argent. Ça, ça se maintient, on a eu une, de la consolidation, on n'est pas encore, euh, euh, on n'a pas encore battu les anciens sommets. Dans la... Je parle dernièrement là, au niveau de l'or et de l'argent, il y a de la consolidation, mais ça, ça se maintient, il n'y a pas de problème. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous euh, peut-être un peu de données économiques dans un premier temps, euh, regarder comment euh, la situation économique euh, se détériore encore, euh, malgré que les bourses <rire> sont gonflées à l'hélium par la Fed, l'injection encore massive. Euh, euh, de capitaux dans le marché et je vais euh, vous partager un article justement qui parle de ça et euh, regardez aussi en même temps euh, qu'est-ce qui arrive au niveau de l'or de l'argent comment on, on s'enligne parce qu'en ce moment on, on a beau chercher euh, les failles euh, et ça, ça s'en va à la hausse. on a vu le ratio euh, hors argent euh, qui, a été, euh, qui a battu des records donc euh, il a euh, fait un pic euh, et ensuite de ça, si on regarde au niveau historique euh, on a une... une euh, comment je pourrais dire l'or va toujours euh, devancer euh, l'argent l'or euh, et les orifères et l'argent suit et c'est ce qu'on va vivre probablement dans les prochaines semaines, prochains mois parce que quand on parle de marché euh, euh, boule au niveau de l'or et de l'argent et des métaux précieux, ça peut être le platine aussi euh, c'est pas euh, simplement un marché à court terme moi je le vois vraiment vraiment à, à long terme euh, quand on parle de long terme c'est 1, 2, 3, 5, 10 ans euh, c'est sûr que dans une montée il peut avoir c'est entendu, on peut avoir des corrections, des consolidations, des longues consolidations aussi. Mais euh, la Fed imprime tellement de fausses monnaies, injecte tellement de fausses monnaies dans le système que, dans le fond, on se trouve à être... Euh, euh, on a peur de cette monnaie qui est injectée, qui, dans le fond, profite encore une fois. Et on doit le dire aux riches, aux super-riches. Euh, <rire> Euh, la Fed achète euh, des euh, des bons d'entreprise, des bons du trésor, bons d'entreprise aussi. Et la, la meilleure, c'est qu'elle a acheté, euh, vous savez, peut-être vous n'avez en entendu parler, peut-être pas, la compagnie Hertz qui se trouve à louer des euh, voitures. Euh, ils ont une flotte de 500 000 véhicules, sont en faillite. Et euh, la Fed, il y a à peu près, oh, je ne sais pas comment, je, je pense c'est peut-être euh, un mois, a acheté des... Euh, en sachant que la compagnie euh, allait pas très bien, ont acheté des euh, des bons de cette entreprise-là, bons du trésor de cette entreprise-là. Donc, euh, <rire> c'est pas grave, la, la Fed achète tout. On a le deux ETF, mais euh, ça représente des, des fonds euh, d'obligations pourrites, c'est vraiment ça, c'est des junk bonds qu'on appelle, c'est des. Euh, et puis la Fed a acheté ça elle, elle a dit qu'elle n'avait pas le choix d'acheter aussi ces, ces pourritures là pour euh, mettre dans son bilan donc elle achète absolument tout, même si c'est pas bon même si c'est euh, en faillite c'est pas grave, elle achète tout et c'est la Fed bien entendu euh, qui fait monter les bourses là dessus, euh, je pense qu'on va commencer immédiatement parce que j'ai quand même beaucoup de graphiques de, de choses à vous montrer on va aller voir ça tout de suite euh, c'est un, une entrevue que j'ai vue sur euh, Kiko, Kiko euh, pour euh, les métaux précieux, mais ce qui, ce qui est dit, c'est très très intéressant. Le célèbre investisseur Stanley euh, Druckenmiller a récemment déclaré que le ratio actuel de rendement du risque dans les actions larges était le pire qu'il n'ait jamais vu de sa carrière. Et on sait que Druckenmiller, euh, c'est vraiment un investisseur euh, euh, aguerri. Euh, « Thompson a déclaré à Kitco News que ce marché était entièrement axé sur la liquidité. Ce rallye du marché a été totalement alimenté par la Fed au fil du temps. La bulle se construit. Nous avons une dette d'entreprise ici au Canada, parce qu'il parle du Canada. Nous avons une dette de consommation énorme à déclarer. C'est comme ça, c'est ainsi que ça se passe. » Les gens vont blâmer le coronavirus, le fameux COVID-19 qu'on entend parler partout, partout pour cela, mais le, le COVID n'est que la broche qui a fait éclater la bulle. La bulle était déjà là. Mais c'est pas moi qui le dis, je l'ai dit dans mes précédente vidéo, mais c'est tout simplement ça, c'est qu'on avait un problème qui était latent, mais qui était vraiment, vraiment existant au niveau de l'économie, euh, et en ce moment, on se trouve à voir les, bon, on dit le sous-bressol soubresaut, la, la Fed injecte, injecte, maintient artificiellement le marché, alors que justement, on va regarder euh, euh, quelques graphiques, au niveau euh, de l'économie réelle, parce que dans le fond, euh, même si euh, on a eu une reprise, on va dire en V, on n'a pas réatteint les, les anciens sommets au niveau de des indices, mais je, ça me surprendrait même pas. Il y a tellement d'injections monétaires dans ce système euh, qui fait en sorte que les... Euh, les plus pauvres se révoltent. Ce qui est arrivé euh, dernièrement à Minneapolis euh, où euh, la personne, euh, je me souviens pas de son nom, euh, le, le noir a été euh, abattu, ou, ben, abattu, a été tenu au sol par un policier. On parle de, de violence extrême et euh, là ils ont. C est, <rire> Minneapolis est à feu et à sang. Et ce que je lisais, c'est pas simplement euh, une question de meurtre d'un homme noir, d'un homme de couleur euh, noir. Euh, euh, vraiment ça va plus loin que ça, c'est vraiment que la population puis il faut se dire, hein, c'est pas nécessairement au niveau de la couleur de la peau Là, dans, euh, vous allez voir les manifestants, il y a des blancs, des noirs euh, peu importe la, la <rire> peu importe la race, la couleur, c'est pas ça c'est qu'on se trouve à, à assommer euh, des pauvres qui déjà en arrachent euh, avec euh, justement eux comme spectacle qui voient la richesse éclater euh, les euh, les grandes entreprises, les immenses, les bigs entreprises, les euh, euh, GAFA, tout ça euh, ben, réexplose encore. Il euh, y a des personnes qui ont fait des fortunes avec ce crash qu'on a eu dernièrement et la pauvreté est encore plus grande aux plus grande aux États-Unis. C'est ça qui qui met euh, du euh, de l'huile sur le feu et c'est pour ça que c'est loin d'être terminé, je ne suis vraiment pas négatif, je dis les faits, qu'est-ce qui arrive en ce moment, euh, c'est loin d'être terminé aux États-Unis, il euh, y a une rage qui qui se trouve à être installée dans le cœur des individus dans, en voyant ces, ces injustices-là et... Euh, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes, il euh, n'y a pas de problème, on va continuer à enrichir euh, les hyper riches et euh, les pauvres vont devenir encore de plus en plus pauvres, donc euh, c'est ce qui gronde euh, aux États-Unis. Euh, on peut pas dire qu'au Canada qu'on est comme ça, non vraiment pas, on doit le dire, on a quand même, euh, euh, on est, on a quand même un système plus égalitaire, plus juste. Euh, il y en a qui vont nous, euh, surtout au Québec, là. on peut nous dire qu'on est euh, social-démocrate, qu'on est plus, euh, euh, on va aider plus les personnes qui sont dans, dans la difficulté. Mais quand même, c'est un système qui, à, moi, à mes yeux, à moi, est, est vraiment plus juste. Je dois le dire, le Québec, euh, on est bien, les bonnes mesures, euh, vraiment, vraiment bien. Donc, c'est sûr qu'il y a de la souffrance aussi, c'est pas ça que je veux dire, mais quand même, on, globalement, nos systèmes sociaux sont bons pour euh, au niveau de la maladie, au niveau de l'éducation aussi, on a, on a quand même quelques, des bonnes choses. Donc, euh, on va aller tout de suite voir justement les statistiques euh, américaines euh, au niveau euh, de, de, de la réalité, non pas au niveau de la bourse. Euh, ici, on regarde euh, la croissance du PIB. Euh, on est tombé à moins 5 je pense qu'on n'a même pas les dernières données là. Euh, donc euh, on s'en allait avec un PIB qui était euh, ici là mettons 2018, 2019, 2020 mais là on vient euh, de tomber à moins 5 et ce que j'ai entendu on parle souvent on, on parle beaucoup en tout cas de c'est circonstanciel, dû au fait de la pandémie euh, que tout ça s'est écroulé, mais c'est vraiment plus profond que ça. Le, le problème, de toute façon, on laisse aller et puis on n'a rien à faire. Euh, on est des observateurs tout simplement. On, la conf, le confinement commence à, à, à le déconfinement, excusez, commence à s'installer un peu partout sur la planète. Et euh, il y a certains pays euh, qui ont pas souffert plus, que euh, qui n'ont pas été confinés, oui, et qui ont respecté certaines règles, il n'y a pas eu plus de morts et tout ça, donc on n'embarquera pas là-dedans dans le débat, mais euh, euh, tout ça pour dire que ce confinement-là est extrêmement, est extrêmement euh, vigoureux, virulent pour plusieurs personnes, parce qu'on n'est pas sorti du bois encore, euh, là les gouvernements ont injecté des sous. Euh, mais il y a l'après, qu'est-ce qui va arriver on va voir, en tout cas ça c'est une statistique qui est vraiment importante le PIB, le PIB américain votre intérieur brut euh, qui est à moins 5 je pense, comme je vous dis je ne sais pas si c'est les dernières dernières données mais en tout cas, euh, ça c'est sûr c'est le fameux taux de chômage ici on a une période qui est assez longue de 60 euh, ben, 50 même jusqu'à aujourd'hui et on n'a jamais, jamais, jamais connu euh, tel une explosion encore certains ont dit c'est circonstanciel dû au coronavirus mais c'est bien bien plus profond que ça c'est une, une, une c'était en attente, et euh, euh, l'étincelle la, la, la, la, <rire> qui a tout fait éclater, on dit que c'est le coronavirus, mais avant ça, euh, déjà, euh, lorsque Jérôme Powell, la Fed, a commencé à injecter en septembre, il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau des banques, qui se faisait pas confiance, la crise des ripos. Donc, euh, c'était l'attente c'est arrivé, et on avait une euphorie sur les marchés. Et on retourne encore en euphorie, là euh, vraiment, vraiment, <rire> les marchés euh, continuent à... À, à exploser. L'injection, euh, c'est l'injection monétaire qui fait en sorte que ça continue. Euh, ici, ça, on se trouve avec, à avoir des ventes au détail mensuelles aux, euh, mensuel aux États-Unis. Et puis, euh, le coronavirus, euh, bah, comme tout le monde, je vois dans les magasins, euh, souvent je trouve que c'est des solutions extrêmes qui sont là. pour euh, euh, On est dans un système capitaliste et puis on est. Euh, les empêcher d'acheter librement. C'est le, le contraire même de l'esprit du capitalisme. Je comprends qu'il faut faire attention, il faut prendre des mesures, mais pourquoi est-ce que je vois dans certains commerces que c'est vraiment la folie. Hier, hein? je suis allé dans un commerce, je ne le nommerai pas. C'était une folie. Je pense que tout le monde avait peur lorsque tu rentres dans le commerce. Donc, tu te demandes quest ce que tu fais. Si tu à un endroit que tu n'es pas posé, tu te fais crier après. Puis je suis allé dans un autre commerce qui était, je peux le dire, moins fou. Tu arrives là, il y a des bonnes mesures de confinement, mais on n'est pas à, à des extrêmes. Mais euh, ce que j'ai appris, c'est qu'il y, euh, y a des mesures gouvernementales qui sont données à certains commerces et c'est vraiment euh, de la folie. excusez là, mais c'est de la folie. Je pense que je commence à avoir des mains, euh, quand je vais faire mes commissions, je commence à avoir des mains vraiment maganées je pense de mettre de l'alcool sur les mains là c'est c'est vraiment difficile donc euh, on est dans une situation comme ça et euh, le déconfinement le déconfinement euh, débute et puis je pense que c'est une bonne affaire au niveau psychologique de beaucoup beaucoup de personnes parce que euh on, on a parlé du coronavirus, coronavirus, qu'est-ce qu'on a parlé des personnes qui sont en phase terminale euh, du cancer, euh, d'autres qui ont des maladies euh, incurables tout on a tout tout oublié ces malades là pour euh, focuser sur euh, le coronavirus le, le ce qui euh, ressort ici au Québec au niveau des CHSLD c'est pas un problème nouveau du tout du tout, c'est un problème qui était là qui était mais le coronavirus, la crise du coronavirus a révélé, révélé qu'on était vraiment défaillant à ces niveaux-là. Et puis, ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est que dans le fond, la réalité, bien, au niveau du Québec, au niveau de plein d'endroits dans le monde, on se fout un peu des vieux. Euh, je dis des vieux, j'ai 61 ans, je pense, Je me considère pas vieux, mais je, les personnes qui sont euh, euh, à un certain âge, on se fout un peu autres. Et puis moi, ce que je pense, la solution, la meilleure solution, c'est de garder les personnes le plus longtemps à, à leur demeure. Euh, ça, c'est clair et net. Mais ça, c'est un autre débat, là, mais euh, pour vous dire qu'aux États-Unis, au niveau des statistiques, euh, ça va euh, ben, ça va comme ça va. C'est ça la réalité. Euh, euh, même si la bourse continue à monter, euh, la réalité c'est ça, c'est que ça ne va pas bien, puis ça continue à mal aller, puis déjà on commence à avoir du, euh, du grabuge là, au niveau euh, de l'écœurantite aiguë des personnes qui sont confrontées à tout ça. Maintenant on va parler de l'or et de l'argent avant d'aller voir les marchés. Euh, ça c'est un article euh, BNN Bloomberg, euh, au niveau des matières premières, euh, les sommités des hedge funds s'alignent à nouveau derrière l'or. Oubliez la chute du pétrole et l'effondrement des dépenses de consommation. Certains investisseurs les plus éminents du monde sonnent à l'arme face à la menace imminente de l'inflation et se tournent vers l'or pour se protéger. Euh, ça c'est un article que j'ai de Bloomberg, là, mais qui parle des, des principaux euh, hedge funds, des gros hedge funds qui se vers l'or, mais c'est pas nouveau. Là. C euh, on a entendu Paul Tudor, on a entendu Red on a entendu plusieurs personnes qui euh, qui se sont tournées vers l'or euh, avant euh, avant la montée euh, actuelle. Là. Donc, euh, ça continue. Euh, l'or, c'est une valeur qui est une valeur sûre, une euh, valeur refuge par excellence. Euh, je ne parlerai pas du Bitcoin. Je, je, je veux pas aller dans ce euh, c <rire> cette, euh, cette monnaie, crypto-monnaie, dans les crypto-monnaies, même, même pas dans le Bitcoin, même pas, euh, je, ça se compare pas à l'or. Selon moi, l'or et l'argent qui est son petit cousin, euh, ça se compare pas. Donc, euh, on voit très très bien que les hedge funds euh, investissent euh, dans l'or, qui aujourd'hui est en, rendu au-dessus de 1700$ dollars euh, l'once quand même. Là. Et puis, il y a l'argent qui était retardataire, comme je vous ai dit, avait expliqué dans mes dernières vidéos, mais là, on se trouve à prendre un peu de euh, un peu de force là, dernièrement. Donc, euh, euh, pour vous montrer rapidement, euh, ça c'est un, un, une, une étude, là, euh, argent et or équilibré de, euh, sur 100 ans d'abus de dette. On a vu dans le fond que les, la réserve fédérale qui a été fondée en 1913, euh, depuis sa, sa fondation, on voit ici là, ben, à peu près jusqu'ici, qu'est-ce qui est arrivé avec l'injection monétaire, surtout depuis euh, 80, 90, 2000, ben, ça a gonflé tout simplement les bourses d'une manière, ben, les bourses, les indices boursiers, les actions d'une manière euh, un peu euh, à la folie. Et puis, on voit très, très bien, ça c'est le Standard Poor's et le Dow Jones, on atteint un euh, euh, pourcentage euh, vraiment euh, exorbitant. Et au niveau de l'or et de l'argent, euh, on n'a absolument aucune montée si on le compare à la montée euh, ici à 80, là, une petite montée qu'il y avait eu mais qui était une bonne, bonne montée. Et la dernière qu'on a eue ici. Donc, il euh, y a beaucoup de rattrapage à faire de la part de l'or et de l'argent à cause du fait que le système monétaire euh, où on imprime de l'argent, on imprime même plus dans le fond. On écrit des... Des, on crée à partir de rien, rien, on écrit tout simplement, on n'a même pas l'excuse le, de dire qu'on imprime vraiment du papier qui pourrait créer une certaine économie, c'est qu'on ne on fait qu'écrire qu informatiquement des chiffres et euh, c'est le même qu'on crée de la, de, la, de la monnaie digitale qui dans le fond n'existe pas, c'est abstrait, c'est rien, c'est basé sur rien, donc... Une, donc, quand on perd confiance en ça, c'est ça qui peut arriver, une débarque très, très importante euh, du dollar, dollar américain. Et ce que l'article dit en gros, j'ai lu ça bien pour vous résumer, c'est que dans le fond, l'or et l'argent ont beaucoup de rattrapage à faire pour rejoindre à tout le moins un peu le, le, le retard qu'ils ont pris depuis euh, un siècle au niveau des indices, du Dow Jones, tout ça. Donc, euh, on se trouve à... à, à je ne sais pas ce qui va arriver, plusieurs commencent à parler de l'or à 3 000, 5 000, 10 000, même j'ai entendu quelqu'un qui parlait de... Ben, quelqu'un qui est quand même réputé qui parlait de l'or à 50 000 avec l'argent qu'il pourrait... Bon, je ne sais pas si on a un ratio, par exemple, de 60, c'est exorbitant aussi au niveau de l'argent, c'est trois chiffres... Et, on va voir mais de toute façon on est dans une tendance sociale donc euh, euh, on laisse aller les choses et puis là, là au niveau de l'argent euh, rapidement ben je vous en ai parlé dans mes deux dernières vidéos ça se trouve être euh, ah ben ça non ça c'est pas le ratio à argent mais on est quand même c'est le euh, l'argent sur euh, l'intérêt disant. ans on n'a jamais été aussi beau donc on, on est dans des extrêmes au niveau de l'argent et puis c'est pour ça que l'argent pourrait euh, euh, ça, c'est justement, euh, euh, le, oui, l'argent la, sur le COMEX. Donc, euh, on a eu une montée à partir d'ici, 2001, le pic Ça, c'est euh, le, le, le sommet qu'on a atteint et on est rendu ici. Et donc, euh, bon, c'est l'article qui dit ça. Là. Euh, on pourrait avoir un modèle où l'argent pourrait euh, aller... Euh, dans les trois, euh, des, trois digitales, euh, au-dessus de 100$, et ça serait très, très possible. Donc, euh, on se trouve à être euh, dans ce modèle-là, qu'on a un retournement, même on est plus que ça, on est à 18 aujourd'hui. Donc, euh, on est rendu ici. Je vous avais expliqué dans les dernières vidéos ce qu'on était rendu. Donc, euh, c'est sûr, pour vous dire qu'au niveau de, de l'argent, et euh, ça, c'est encore sur l'argent, et, et quand que je parle de... L'argent ici, je ne veux pas dénigrer l'or du tout. Au contraire, euh, les actions d'or, euh, euh, des minières d'or, c'est très, très bien, c'est super bien. Mais l'argent est en retard sur l'or. C'est ça que je veux dire. Le ratio euh, est décalé. Donc, euh, peut-être que euh, vraiment, au niveau des minières d'argent, <rire> des plus-values à faire très, très intéressantes. Euh, donc, c'est le silver euh, de 1720 à, à 2019 ajusté pour l'inflation réelle, et on n'a jamais été aussi bas ici au niveau de l'argent. C'est historique, l'argent n'a jamais été euh, aussi basse. Donc, il faut se dire aussi que l'argent euh, est non seulement un métal précieux, euh, mais aussi c'est un métal industriel. Donc, euh, il y a ces deux fonctions-là, tandis que l'or est plus un métal euh, précieux, un métal de réserve. Donc, euh, on se trouve à être quand même... Euh, on se trouve à être quand même à à la croisée des chemins, est-ce que ça pourrait se faire rapidement? Je ne pense pas, mais quand même, euh, on suit ça. Euh, euh, je vais aller voir les chats comme ça. On est devant le graphique euh, des futurs euh, de l'argent, Silver. Euh, ce matin, on est à 18 et 28. Euh, oui, on a un, une résistance ici qui est en train probablement d'être brisé très bientôt. Je ne sais pas s'il va y avoir encore euh, de la consolidation. Mais ça semble euh, s'en aller euh, avec une force assez importante. Et cette résistance-là, je vais aller mettre ça, le graphique sur euh, hebdomadaire. Ça se trouve être cette fameuse résistance ici, là, de 1863. Euh, sommet ici, sommet ici. Ici, ici, donc si on brise ça, on s'en va euh, plus haut encore. Et tout regarde pour que ça continue à. ça, ça poursuive la montée. En tout cas, mon oscillateur ici me montre qu'on s'en va vers le haut. Euh, la cassure ici n'est pas encore euh, peut-être claire sur ça, mais je vais aller vous montrer sur les minières d'argent, sur euh, les ETF, sur. Euh, First Majestic aussi, là, que la cassure a vraiment eu lieu ici, donc euh, non on s'en va euh, vers euh, euh, de la hausse euh, euh, au niveau... OK, je vais aller vous chercher ça, c'est... Ici, ça se trouve être les minières euh, euh, d'argent. Oui, on a cassé. On a cassé la résistance ici. On s'en va vers le haut. Mais comme je vous dis, euh, une montée, ça ne se fait pas directement euh, sans soubresauts et tout. Donc, euh, comme ici, la montée, la fameuse montée qu'on a eue en 2016, euh, qui était vraiment une montée quand même assez modeste, euh, compte tenu du fait que, euh, on a eu une montée euh, plus importante au niveau de l'or. Mais là, comme c'est là, euh, je pense que si on a une cassure ici à la hausse, on va poursuivre euh, une montée très, très importante au niveau euh, des minières d'or et des minières euh, d'argent. Donc, euh, c'est le au niveau de l'or, euh, les futurs sont 17,45. Euh, le prix de l'or, 17,29. On sait que depuis quelques mois, on a une différence assez importante entre euh, les futurs... Euh, euh, et euh, le prix de l'or euh, actuel qui se négocie directement. Et c'est la même chose au niveau euh, de l'argent. Donc, euh, euh, ici, on, les futurs, euh, je pense c'est juin, juillet, juin, euh, ou peut-être juillet, en tout cas, peu importe. Euh, mais au niveau de l'argent, c'est encore euh, la même chose. Donc, euh, non, non, on s'en va à, à la hausse. Et au niveau de l'argent, je vous réexplique qu'est-ce Qu'est-ce qui était mon scénario? On avait eu une brisure ici lors de, du, du gros crash qu'on a eu en 2008-2009. Eh bien, c'est la même chose qu'on a vécu ici, mais on a un retournement ici euh, qui s'en va à la hausse, mais qui va se faire, c'est sûr, avec de la consolidation, montée, descendre, monte, descendre, mais il faut rester sur le long terme, vraiment, vraiment le long terme. Donc, euh, ça, ça se trouve être euh, les, euh, les minières, minières, euh, D'or euh, aussi, euh, comme je vous avais parlé, mais on ne reviendra pas là-dessus, euh, euh, peut-être vous parlez de New Mind, de Barrick Gold, de, de la consolidation en ce moment, mais euh, c'est à la hausse, on voit très très bien qu'on s'en va à la hausse, mais là on est en correction. Peut-être que les juniors pourraient éclater du temps que les, euh, les, les bigs, les, les grandes minières euh, consolident, on va voir, euh, mais en tout cas c'est à la hausse. Et puis, pour terminer, on va aller voir les indices rapidement. Euh, là Hier, on a eu euh, un peu de... Je pense que les futurs sont à la baisse au niveau des indices. Oui, c'est à la baisse, mais quand même, ce n'est pas une baisse importante pour l'instant. Euh, les indices, ça continue à monter. Euh, c'est vraiment euh, dû au fait que euh, ouais, les indicateurs me disent que ça va encore monter. Euh, probablement, euh, la Fed n'a pas l'intention de lâcher de morceau, donc elle va continuer à injecter massivement euh, euh, dans le marché en achetant des euh, bons du trésor, en achetant même des ETF. Euh, mais la réalité, euh, c'est qu'il peut avoir, euh, d'après moi, ça peut monter, ça peut même aller rebattre les anciens sommets, j'ai aucune idée, mais euh, il. C'est sûr qu'on n'ira pas, ben, je ne pense pas, on ne s'en rendra pas à 4000, 5000 points euh, sur euh, le Standard Poor's, il va y avoir un, donné, un, un réveil parce que l'économie suit vraiment pas euh, les entreprises, on a dit, certaines entreprises euh, profitent de la, la, de la crise, mais d'autres entreprises explosent, euh, euh, veut dire, se, se crachent littéralement. Donc, euh, c'est sûr qu'il va y avoir un réajustement. Je ne sais pas quand, quand que ça va arriver, mais ça va arriver à un certain moment donné. Donc, euh, c'est un peu ça, là. on n'ira pas en détail. C'est un peu ça, euh, le, le, cette montée-là qu'on a eue à partir de, de mars. Là, euh, ici, euh, lorsqu'on était rendu au sommet, le coronavirus était vraiment là, on en parlait, mais c'était n'était pas important. C'est lorsque le crash est arrivé que là, euh, la panique a semblé... Euh, euh, s'installer mais dans le fond c'était vraiment latent et ça existait donc euh, c'est ça un peu on regarde les marchés l'or l'argent continue de monter on va peut-être avoir encore de la consolidation c'est pas dit qu'on va repartir à la hausse on peut avoir euh, mouvement euh, de consolidation l'argent suit euh, continue euh, sa montée c'est des ciels si Craque ces sommets-là, 18, 68 dans ces coins-là, et eh bien là, on va avoir une montée plus importante qu'une autre résistance ici. Mais à long terme, c'est l'or et l'argent, bon investissement. Merci.